je bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille. Alors là, on vient d'assister à une dinguerie monumentale. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais là, ce soir, il y avait le Cameroun qui affrontait l'Égypte pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Et qu'est-ce qui s'est passé, messieurs-dames Qu'est-ce qui s'est passé Le Cameroun est officiellement éliminé. Le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations est ce soir éliminé par l'Égypte. Ils sont allés jusqu'au tir au but. Le match, il était absolument nul à chier. Les Égyptiens, ils sont restés derrière. Les Camerounais, ils n'ont pas réussi à trouver la solution. On n'a pas eu beaucoup d'occasions. On n'a pas eu beaucoup de jeux. On a eu quelques petites frayeurs à des moments. Voilà, des petites, des petits, des petits sursauts d'émotion à des petits moments. Mais quand on est arrivé au pénalty, là, c'était du grand n'importe quoi. Donc vous, les Camerounais, vous organisez la Coupe d'Afrique des Nations. Mais vous ne vous entraînez pas à tirer les pénaltys, quoi. C'est ça que vous êtes en train de m'expliquer. Vous, les Camerounais, qui avez rencontré que des petites équipes, vous avez rencontré toutes les équipes, c'était leur première fois en Coupe d'Afrique, ils sont tombés contre vous. Hein? Vous les avez tous fracassés. L'équipe des Comores, ils étaient en moins de 12. Vous les avez laissés jouer sans gardien. Vous les avez fracassés. Vous avez fracassé tout, tout le monde. Et puis là, on vous met une vraie équipe, il n'y a plus personne. Vous laissez tirer Moukoudi, Moukoudinho, il est là, il veut tirer les penalty Mais non, mais lui, là, avec sa barbe de charisme qui vient du Cameroun, il peut pas faire ça comme ça. Et toi, Léa Silikinho Léa Siliki, c'est quoi ce tir de penalty, là, que tu nous as fait Tu t'es pris pour Ariane Robben Mais le pire, hein c'est Clinton Ng, mais lui je peux pas lui en vouloir, on va pas se mentir qu'il a joué à Marseille et en plus il y a des vidéos compromettantes de lui. Je pense qu'il a pensé à tout ça et lui il s'est dit c'est mieux que je tire à côté. Dans tous les cas, les autres ils ont tiré à côté, c'est pas de ma faute si on a perdu. Mais là c'est incroyable ce qui vient de se passer. Le Cameroun est éliminé alors que eux ils ont triché pendant toute la Coupe d'Afrique. Je sais que les Camerounais ils vont dire ouais à quel moment on a triché Ouais arrêtez de dire qu'on a triché. On n'a pas triché. La preuve qu'on n'a pas triché c'est qu'on a perdu, mais même en trichant, vous perdez. Vous mettez tous les trucs de votre côté. Vous perdez. Camerounais, est-ce que tu peux comprendre est Comment tu peux faire ça Comment tu peux te tricher et perdre en même temps Comment c'est possible Tu m'expliques hein Donc là, vous êtes en train de me dire que Vincent Aboubacar n'a pas réussi à trouver la solution face à Moussala, quoi. hein Vincent Aboubacar a mis son penalty, Puis ensuite, on a laissé Moukoudi tirer. quoi. Mais non, mais Moukoudi. Moukoudi, mais tu sais que Moukoudi, ne tire pas les penalties à Saint-Etienne et toi, tu le fais tirer les pénalties au, au Cameroun. Champion d'Afrique, cinq fois. <rire> vous vous êtes moqué des Maliens. Vous vous êtes moqué de tous ceux qui sont éliminés. J'ai même vu des Camerounais dire, même si on triche, il y a quoi Tu entends ce que je te dis J'ai vu des Camerounais dire, ouais, on triche, mais c'est comme ça au Cameroun. J'ai vu d'autres dire, respectez notre pays, blablabla, c'est pas nous qui organisons. Mais il y en a aussi qui disent qu'on est fiers de la tricherie et que la coupe ne quittera pas le Cameroun. Tu comprends ce que je t'ai dit Carrément, moi, je me suis dit, si les Camerounais, ils sont capables d'organiser une coupe et de tout le temps la remporter, on n'a qu'à organiser la Coupe du Monde chez vous. Mais si on organise la Coupe du Monde chez vous et que vous faites des trucs comme ça, là, hein, vous arrivez contre l'Égypte, vous avez peur de tirer, de faire de je sais pas quoi, vous êtes tout timide. Tu sais, on aurait dit quel match, là On aurait dit le, le, le match de la Côte d'Ivoire contre le Cameroun pour, les bar pour, les, pour la Coupe du Monde, là. Oh là là, le match, comment il était nul Ce soir, le match, il était nul. Hein. Mais là, les Camerounais, ils ont oublié qu'il y avait un enjeu, qu'il y avait des prolongations, qu'il y avait des pénaltys. Et c'est pour ça ils ont envoyé Moukoudi. Sinon, jamais, jamais de la vie t'envoie Moukoudi en deuxième tireur, après Vincent Aboubakar. Non Là, il y a un problème de gestion dans le management. Vous êtes allé chercher un entraîneur portugais Hein? Il est venu quand c'est ça, on ne faut pas toucher, Carcoto oh. est en bio, vient sortir dehors, il est sorti. Hein? Maintenant, il n'est pas là pour tirer les pénalties. Bien sûr, les calculs n'étaient pas bons, mais non. <rire> Camerounais, je t'explique, là, tu es éliminé. Tu vas pouvoir faire ta petite finale samedi pour euh, garder un petit peu de l'honneur. Voilà, vous allez, vous, allez En plus, je vous connais, vous, vous allez jouer samedi comme si c'était la finale de la Coupe du Monde. Le stade sera vide parce que vous avez déçu. Comment tu peux m'expliquer que vous, hein, qui avez l'équipe, les joueurs, le terrain, pour tout faire, hein, parce que vous, vous avez joué dans des conditions absolument tout le temps optimales, tout le temps. Tout était carré pour vous, vous étiez sur un boulevard. Dès qu'on vous a mis les petits constructeurs de pyramides, c'est terminé. Voilà, il n'y a plus rien. Bon, ouais, et voilà, ils ont construit des pyramides sur le côté. Nous, on ne sait pas, on va peut-être aller visiter les pyramides. Et c'est comme ça, vous vous êtes fait piéger. Les Égyptiens, tu crois quoi Ils se sont dit, on ne peut rien faire contre le Cameroun. Ça sert à rien qu'on commence à, à se jeter ou je ne sais pas quoi, on ne va pas se fatiguer. On va jusqu'au pénalty. Carrément, ils ont fait rentrer un joueur. Hein et après, ils se sont rendus compte que ce joueur, il ne s'est pas tiré les pénalty. Ils l'ont fait sortir. Tu vois Il est rentré 10 minutes, il est sorti. Le shérif, là. Ben oui crois quoi Ils savaient, tout était calculé. Mais vous, les Camerounais, vous c'est que ça vous. Vous regardez l'arbitre, ouais siffle, ouais main, penalty. Non mais c'est pas comme ça. Tu sais, au bout d'un moment, le destin il est plus fort que la triche. Tu peux me dire que t'as pas triché hein? Pour moi, je te dis, t'as triché et t'as perdu. Ouais. T'as triché et t'as perdu. Et dans la tricherie, t'as perdu et dans la légalité, t'as perdu. Oh Il y en a qui vont me dire, ouais, mais dans ce match, il n'y a pas eu de triche. C'est pour ça que vous avez perdu. Yeah <rire> Oh Oui Éliminé Ouh. Ouh.